sur le japon euh... oui euh, je veux juste voilà, voilà. mon truc avant ah, vas-y vas-y mais <rire> le problème c'est qu'il y a un truc qui me bloque je suis, <rire> eh, ouais, vrai, je suis ton bloqué. bloqué ton invitation il m'a bloqué je peux plus rien faire moi aussi bonjour je m'appelle le créateur <rire> de Coff with your friend aujourd'hui ouais, bah, j'essaie de bon, vous je... montrer comment faire chez vos amis avec mon jeu c'est simple, envoyez une invitation et comme ça vous êtes baisés et comme ça ils seront obligés de vous rejoindre <rire> C'est normal que je suis sur une plateforme et pas vous Ouais, c'est normal oui. <rire> Ça veut dire que je suis débutant ou quoi Mais non, ça veut dire que... parce que, que, que, que tu joues je... pas Ah Oh là là, c'est fou, quoi. WOOOOO Oula, c'est ouais. <rire> Il est très fort, <rire> C'était un... Wow oh, je vous dis wow wow <rire> <rire> ça... Bonjour, tu peux me pousser Hé eh, eh, eh. dégage. Ah <rire> Quel salaud C'est à cause de ton non, frère Yeah Gros salaud, va bah. <rire> avec mon, avec mon <rire> même niveau que moi <rire> Oh non Salut Oh non Vite Non oui non, oui non Oui Non mais non Mais quel enculé Allez Allez Oh mais non, regarde <rire> Qu'est-ce qu'il nous a <rire> Putain oh, Le là. gros casse-couille T'es <rire> des bâtards Pierre des bâtards <rire> Trop mauvais C'est bien, oh, j'allais oh. rajouter un son effet pour ça <rire> Ah bah, pas problème, je la <rire> Oh mais non, le petit saut Ah le petit saut <rire> hey, hey, hey, Mais casse-toi Rires <rire> Putain Heureusement <rire> eh, que ça va pas <rire> compter comme un coup Tiens, peur du truc ta gueule! tente ta gueule! tente. ta gueule! Bon bah les couilles, moi je m'amuse! <rire> oh, oh non! Oh non! La bûche qui m'a. Oh oui! La bûche! Oui! Oui! Le. Le Ace! Le Only One! Le Ace! <rire> <rire> J'ai changé de jeu entre temps! <rire> oui! Ah oh, oh, bah merde! Oh, oh mais Je suis sorti, what the fuck <rire> ah, bah, Écoute, moi euh... je suis le seul gars qui fait le con et qui gagne. Excusez-moi, ouais, mais vous êtes mauvais, les gars. Ouais, mais t'es pas drôle, t'es pas filmé. Sais, le le mec, il, fait, il fait le cadrage. Alors attention, maintenant. <rire> <Et> attention. <rire> T'imagines, le mec est le youtubeur trop jaloux. Vas-y, je vais montrer que les parties où je gagne. <rire> Quand on spawn, putain, la caméra, elle est toute près de la balle. C'est quoi ce bruit de cochon Ah oui. <rire> oh bah ben, merci Bataport <rire> <rire> wow, wow, Mais oh. non <rire> Allez, tourne, tourne Mais non, putain Putain <rire> Je m'en fiche j'ai fait un slide je vais faire des et tout Vas-y, <rire> rentre en premier avant que les autres me polossent <rire> ouais, J'ai peur de Batacraft en vrai Contre, Paf est... Non <rire> Il faut taper un peu plus ah. profond. Putain de merde, je vais m'enculer moi-même, je pense. Oh là, là Attends au début oh, Attends. Oh je sais. Oh non, il va me taper. Vite <rire> <rire> Il faut que j'esquive. Salut Putain attends, Au début aussi, t'inquiète. <rire> Ma stratégie a fonctionné. J'ai terminé le premier. Ah, ah, J'ai gagné pas... un succès. Mauvais joueur, super. <rire> <rire> oh Allez, patin, bah fais le labyrinthe. Ah. Fais gaffe Putain. les murs bougent ah. les... Voilà, Labyrinthe, vous un jeu Le <rire> Labyrinthe de Ravensburger. Découvre le mystère. Ouais, tout salaud. Putain, je peux pas aller à la piscine, c'est ah, ça... ton salaud ouais, tout... Je vais te choper, tu vas voir ah. je <rire> Vite! <rire> ça, ça me fait chier! Mais <rire> bah non, mais t'as le con! <rire> il fallait pas, il fallait pas <rire> se concentrer sur moi, bébé! Yes! Non! Non! <rire> fou! <rire> un fou. fou! Fou! Fou! Vous, vous ne passerez pas! Vous êtes fou, madame! Comme ça c'est qu'il y a une arnaque! Tourne. Putain, j'ai oublié l'arnaque. L'arnaque du niveau. Oui! C'est pas veux grave, faire je l'ai fait quand même. <rire> moi, je suis un vrai. <rire> Steven, bon, t'es pas un vrai, j'étais filmé <rire> <t 'es> <rire> <rire> <rire> Ah... oui, puis merde, je veux rentrer là directement Fuck <rire> <Thank> YOU <bro. rire> Lui, one-shot... Non, je <rire> non. Au début, j'ai stressé, quand même <rire> Et voilà, c'est le All-in-One, je vous rattrape, Oh, gane. le salaud non, mais écoutez, Et pourquoi il euh, se rapproche lui <rire> <Hey> <rire> Je me pars, moi! C'est le drame. Vite! Oui! Oh! <rire> <rire> Wouh! Je vois plus rien! Ah, c'est bon. <rire> On va considérer que c'est Là, il faut que tu fasses un. Un 3. Ah, ah. bah oui, au-dessus. Oh, ah, Ah, bah, demi <rire> <du coup. rire> J'aurais tout expliqué avant. Oh, ah, tu peux bien ouais, me merci, Thomas. hein. <rire> <rire> Steven, il a one -shot oh, <rire> <dans> le one-shot. Oh, dommage, non, je je vais <rire> partir Oh mais non du coup j'ai retourné Et ça, putain de cul Salut Oh non, non Vite, vite, vite Oui Oh l'ai été <rire> Je l'ai vu ma vie d'affilée Là il faut pas que je rate le coup. Parce que ça je suis un. Ah putain mais je suis un 11 coups, c'est mon dernier coup en fait je crois. Eh ben c'est dommage <rire> Je seul à avoir réussi <rire> 14, 14, 12 <rire> Oui Oh fait chier non oh. non oh, le, wagon. le wagon non je me fais rouler oh. je me fais rouler je <rire> le slide fais chier oh, oh. oh, là, oh, là, oh là, là oh là oh là oh là oh je l'ai one shot moi aussi <rire> je me fais exprès bon bah je reste sur mes boules hein <rire> je reste sur <rire> oh votre oh, putain oh, j'aurais oh, pu aussi oh là là oui, bah, pas écoute, compliqué de viser euh... <rire> suffit de hein Ouais, hein. Franchement, t'es pas ouf. Hein. Ouais, hein. Je crois croyais meilleur. Bon, je suis un bon père. Euh, un Hugo, euh, ouais. Hugo, la, la fin d'Hugo, ça fait U-Golf, euh, Golf, voilà, vous êtes bon. U-Golf avec ses amis, mais non, apparemment. Hein. Je vais arrêter euh... cette vidéo. <rire> <rire> bon, moi je vous défonce, hein. Tu sais. <rire> On l'a tous presque. Oh non <rire> Oh Je suis au bord, regardez-moi Oh, l'enculé <rire> Oh, je suis vraiment pile au bord <rire> Ah, le salaud ah non Du coup j'aurais spawné il me fume vraiment en arrière, Non, <rire> non Ah bah alors, bata, t'avais la plus belle chance du monde Ah ouais, tiens dans ton cul... <rire> Allez, dans ton, ton cul, t'as 35, toi, nananère <rire> Ça me paraît. Eh hey, Hugo Non. <rire> Rien qu'en appelant mon prénom, j'ai eu peur. De <rire> mon premier c'était un fait, fais hey, Hugo, je me sens fier, <rire> M'appelle pas par mon prénom de salope, s'il te plaît. <rire> Non non non, Vite. non, non, non, non, non, euh, non, non, non, non, non A <rire> tour maintenant <rire> Yes, le drama Oui, non oh, quel dommage non, non, non, non. <rire> non quel dommage Ah, ça se foutait de ma gueule là ma vidéo, hein Ah, c'est la oh. oh, ah. ouais. non, non Ah, non Ah, ah. ah. ah. ah. Bah. <rire> Mais <rire> hein Oh mais y'a un trou Mais putain <rire> Non et toi y'a un tapis roulant mais c'est juste pour faire joli hein Et hop là <rire> Je crois que j'ai plus de chances de rattraper Steven grâce à ça Mais putain <rire> Ah oui Ah je, je suis heureux là Je suis un homme heureux Eh hey, t'es content d'avoir ta revanche sur moi <rire> Ah oui <rire> Ah je suis devant Steven, ah, voilà, ça alors. fait du bien <rire> Je rentrerai... Oh, enculé <rire> <rire> Enculé, tous les paysans. Qu'est-ce que tu contre les paysans Je sais pas, ils sont trop riches. Ouais, mais ah bah, je peux dire que c'est pas trop Mais attends, cool. t'es logique Hugo, <rire> les paysans sont pauvres. Alors, il faut que je t'apprenne que je suis fils de paysans. <rire> fils de berger. J'ai combattu... combattu des ours à mon d'époque. Et vous savez, mon animal préféré, c'est ma femme, c'est une cochonne. <rire> Moi Jean Lachal, bon président de la République... Je sais pas, je m'amusais avec les tuyaux, du coup je me suis dit, allons-y, mettons une musique Mario Kart Je suis le bord, what the fuck T'aurais pu me pousser Hugo Non T'as pas dit s'il te plaît T'as pas dit le mot magique Et <rire> pika caca Pipa pipa pipa <rire> la Attends, il faut passer par où là maintenant euh, Là-bas. Enfin, attends, attends. <rire> là-bas, <rire> le mec il bouge pas. Euh... Là-bas. Attends, attends, je vais là-bas, je te redis. <rire> Mais non, je vais ah, pas par là. <rire> <rire> oh putain. Oh là, je pars aux fraises. On oh, va qu'il y aura des fraises. <rire> Tiens, tu le sens le mec là qui ramène ses fraises Bah je crois qu'il a, il a oh, vraiment bon. des couilles de ce <rire> Fraises <rire> Cérèse! c'est C'est accent! Je suis américain, j'ai un accent! Écoute je... je... des cérèse! Moi, tous les matins, je veux bien sucer des cérèse! Ah, J'adore les cérèse! Quand elles sont bien mous. Alors là, feu! Fusée! Faut, Faut pas bien. faire ça! Ah, pourtant, moi, ouais, je fais un ça a marché! Waouh! Enfin... Ne ralentis pas. Ouais. attends, attends, tu me gênes ma vue. Putain vous me gênez puis vue. <rire> <Yolo>. attends, ah, <ouais. rire> Oh ça attends, attends, attends, marche attends, ça marche. <rire> <Salut. rire> <rire> oh, oh, <rire> attends, ah, bah, Voilà attends, attends, attends, attends, attends, non non non non Bon ça va, ça il va. était sympa Ça m'a échoué <rire> Ah <oui>. Oh Je <rire> <rire> J'ai eu mort. peur oh, <rire> <les> Stephen, <évocates. rire> Stephen, il faut stocker la porte Hein Toc toc toc la porte. <rire> Qui est là <rire> Oui entrez Grand-mère que vous avez des grosses oreilles <rire> C'est pour mieux t'écouter. C'est pour mieux gosse. écouter les likes. C'est pour mieux écouter sale gosse dans ton genre. <rire> le sale petit con là a demandé l'Apple Watch. Tout ce petit con. <rire> le petit merdeux là. Le, le petit. <rire> le adopté là. Parce que oui t'es adopté. T'es adopté en de part. Ça pas. C'est pas la nouvelle. <rire> ah, je t'es ouais. con, ouais, <rire> T'es rouge, moi je suis rose, sale pute! <rire> moi je ouais. t'es inutile pour ça, tu parles pas beaucoup. Je suis rien à dire. Bah, c'est bien. Tu... Ah, attends, tu veux une blague 40 Non. <rire> <rire> c'est pour, <rire> pour ça que tu, je veux que tu t'aides. Quand même, je la fais au cas où. Pourquoi <rire> les souris n'aiment pas les questions? Parce qu'elles ont peur de donner la langue au chat. Alors langue au Ah. Ouais. Ouais. Ça, ça c'est pas mes mains, hein, ça. <rire> je suis sûr, Watson, mais c'est pas mes mains. Hein. J'imagine que le gars, il regarde ses mains. Non, oh, c'est pas les miennes. <rire> non, c'est pas les ai pas bougé. Oh, par contre, oh, j'ai cru que ça allait être que dans Watson, non. il n'y a plus les collisions. Il n'y a plus les collisions Quoi, il n'y a plus les collisions Vas-y, voilà, tu, tu, tu, tu fais Tu depuis tout à l'heure. Non, hein oh, mais. Quand t'as dit comme Dylan, je dis Attends", as dit Attends, t'as dit Non, non, bah les couilles, et t'as lancé, je suis bon, bah. Merde! Vrai, son plaisir! <rire> son plaisir. <rire> ça, tout à l'heure, vous êtes en stress en mode Ah, ah non, alors et en en fait, quitte. Y a, y a, on On aucun... <rire> C'était pas drôle là. <rire> alors que Matacraft bah, est en galère. Attends, ça là, à Black Caramba. Ah, du tout. Alors, quel fruit les poissons détestent-ils? La poire. Les poissons chats. La pêche. Mmh. Je vais pas applaudir parce que je sens <rire> que es quelqu'un va m'applaudir ma place avec son clavier. Yes! Ah, bah, yes, j'ai réussi. Par contre, tu es à l'intérieur du pocal. Ah! Vous. Je me fais enc... Mais putain! Le bébé m'a enculé! Le bébé ah, m'a enculé! Je suis quand même. rentré à la terre du bébé! Je, je vais, tu vas être faire... obligé de censurer tout ça, hein. C'est pas grave, Youtube, c'est mon copain. Il a dit que <rire> les soldats, tu peux il pas. Il a dit mais... <rire> que j'ai le droit de parler des bébés! <rire> <rire> il a le droit que je pouvais parler de <rire> <du Bebelty. rire> le Studio Bubble Tea! Studio Bubble Tea, il a bien droit, pourquoi pas moi? <rire> Alors pourquoi pas moi? <rire> Oh! Ah! J'ai euh, le mot Non! Dire. Non! Ah, mais du coup, on a tous les deux gagné. Parce que moi, j'ai fait 8. Oh, quel salaud. Allez. Tu disais. C'est bon, je quitte ce jeu. Ça m'a saoulé, je de merde. Jeu de merde. Je de merde. J'aurais pas dû payer 4 euros, super, Foyrex. Les 5 euros que tu m'as passé, ça fait rien. Hein.